Quel est votre livre favori En général, je préfère lire des livres de motivation et d'histoire. Mon livre préféré est Asturi Can't Change Your Life. L'auteur de ce livre est Ritu Singal. Elle est entrepreneur et conférencière, motivatrice. Le livre contient, de nombreuses histoires, courtes différentes. Il traite des problèmes, humains que, nous rencontrons dans, la vie quotidienne. Mon personnage préféré, dans ce livre est Kina, car elle résout, tous les problèmes, et aide les autres. Si j'aime ce livre, c'est parce que, la langue est facile. C'est un livre, motivant et positif. Aussi, je me sens heureux, quand je lis, ce livre.